Et salut, avant de commencer cette vidéo, pense à t'abonner si c'est pas déjà fait. Et surtout, si t'as envie de soutenir mon travail, tu peux faire un don en bénéficiant de contrepartie. Le lien est dans la bio. Bonne vidéo à toi. Comment tu fais pour avoir toutes ces connaissances défensives et défensives Alors c'est une bonne question, on peut en débattre si ça vous intéresse. Mon arme secrète, c'est euh, le Kindle. T'achètes ça, tu sais, c'est une tablette Amazon, et en fait, euh, du coup, bah, j'ai lu, lu beaucoup, beaucoup, beaucoup de bouquins, parce que le foot, ça me passionne vraiment, et euh, si tu veux, euh, y a pas, en fait, il n'y a pas d'autres secrets, il n'y a pas d'autres secrets, secrets que de enfin, tu vois, il y a un moment donné, l'info, l'info, elle, elle existe, ça veut dire que, euh, faut aller torcher des, des articles, il faut aller torcher des blogs, il faut aller torcher des bouquins, et en fait du coup euh, t'es obligé, obligé, obligé de faire ça tu vois, t'es obligé de lire des livres d'avoir de, des infos qui viennent d'ailleurs et en fait ce qui est super intéressant c'est que euh, j'en suis même arrivé à un stade où je lis des livres qui se contredisent c'est à dire que t'es obligé à un moment donné d'avoir des infos qui viennent de tu vois de, de plusieurs coins et euh, de, de voir les choses de manière différente tu as des livres à conseiller bah, plein, plein euh, du coup si tu veux l'idée le... c'est que tu vas te construire une culture foot petit à petit ça prend du temps en fait, ça prend vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps et euh, faut s'accrocher et si t'es passionné de foot ça va, hein, faut, faut te mettre dedans, faut, faut avoir envie, faut s'abonner à des pages comme la mienne, faut s'abonner à des pages comme euh, Sideline seul. faut s'abonner, il euh, y a des pages de DB, après il y en a plein, il hein. euh, y a uh, DB Doctor, euh, euh, bon, je sais pas de tête mais euh, sur Insta il y en a des tonnes, Alors, en fait faut bouffer du contenu et surtout en fait faut lire, faut pas regarder que les vidéos, faut lire aussi les... Les petits, euh, les, les, petits, les petits commentaires en dessous, ce que disent les gens. Lire des articles, lire des blogs. Et tout ça, c'est vraiment, vraiment important. Parce que, alors, il y a, y a un auteur qui s'appelle... En introduction, hein, qui est vraiment simple. Il y a un auteur qui s'appelle David Waits. Je vais vous le mettre dans le, là. Et en fait, ce gars fait des petits bouquins sur euh, Amazon. Euh, c'est vraiment des, des petits livres. Genre, ça fait une quinzaine de pages. Une quinzaine de pages. Une, une centaine de pages. Et en fait, il explique un concept, une idée... Euh, euh, et c'est pas très approfondi c'est à dire que ça va pas euh, ça va pas révolutionner votre vision euh, du foot par contre euh, ça va vous apporter plein de petits trucs que vous connaissez peut-être pas et euh, du coup avec un langage qui est simple et, euh, compré qui est simple et compréhensible All ice DB Chem fait du contenu intéressant où il demande quel cover utiliser contre un play en particulier ouais j'ai déjà vu sa page, j'ai vraiment cool euh, je le suis attentivement et euh, donc David Waits et après euh, sinon il y a Match Quarters Coach A, Match Quarters, Cody Alexander, c'est le, le nom du mec, et euh, là du coup c'est plus avancé, il a écrit 3, 4, 3 bouquins je crois, et euh, son blog c'est vrai. une vraie bible, mais euh, du coup faut déjà faut un certain niveau. Back to Basics de Anthony Stones pour avoir une culture générale du foot, c'est une page insta, ça s'affiche je la connais pas, Match Quarters c'est du haut niveau ouais, mais c'est oufissime, c'est oufissime. Les, les bouquins sont géniaux, je sais pas si tu les as lus, mais euh, moi je les ai tous lus et euh, je, suis, je suis un fan inconditionnel de, de Match Quarters, dès qu'il sort quelque chose j'achète. Euh, Back to Basics de Anthony Stone pour avoir la culture générale du foot, ça je connais pas, ça m'intéresse ça, je veux, bien, je veux bien un lien à l'occasion. Si tu as aimé la vidéo, laisse un like et pense à t'abonner si ce n'est pas déjà fait, sache que depuis peu tu peux bénéficier de coaching personnalisé en vidéo en l'échange d'un don, lien disponible dans la bio.